Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Bon retour parmi nous. On avait pris une petite pause pour se recentrer, ce qui était important dans notre vie personnelle et professionnelle. Donc, en ce moment, avant de se lancer sur le sujet principal, croire, c'est voir. N'oublie pas de liker cette vidéo, de partager si le cœur t'en dit, puis de cliquer la petite cloche en bas sur l'écran afin de rester au courant des dernières nouveautés. Donc, on y va. Vous connaissez l'adage « voir, c'est croire ». Eh bien, aujourd'hui, je vous propose « croire, c'est voir ». Donc, « voir, c'est croire »,« croire, c'est voir ». Deux choses totalement différentes. Il y a maintenant plus de 50 ans qu'on a mis sur pied la science du développement personnel et de la croissance personnelle. Tout ce qu'on appelle la motivation, mindset, attitude positive, fait partie de la croissance personnelle. Pour certains d'entre vous qui me connaissez, vous savez que j'adhère absolument à tout ce qui est mindset et attitude positive, encore plus depuis que je suis entrepreneur. Je pense que ça peut faire une importante différence, surtout quand on a des grosses décisions ou des gros problèmes qui arrivent. On pense peut-être un petit peu plus solution, donc attitude positive. Un des précurseurs de, du développement personnel était Dr. Maxwell Maltz. Son ouvrage principal, qui s'intitule « Psycho-Cybernetic », je vais vous l'écrire ici, a littéralement révolutionné le monde. Depuis des années, j'ai découvert son livre que j'ai lu et relu à maintes reprises. Il y a beaucoup d'experts dans le développement personnel, tels que Zig Ziglar, Tony Robbins ou encore Brian Tracy qui basent leur technique selon ce qu'ils ont appris du docteur Maxwell Maltz. Le docteur Maxwell Maltz, c'était un brillant chirurgien esthétique, puis qui a découvert que ses patients ne croyaient pas nécessairement ce qu'ils voyaient, mais plutôt qu'ils voyaient ce qu'ils croyaient pas si vous me suivez là-dedans. Bref, euh, je vais vous donner une petite anecdote. Dans son livre, il raconte l'histoire d'une belle jeune fille dans la fleur de l'âge qui avait été défigurée dans un accident. Puis il était très fier, suite à l'opération, d'avoir pu lui reconstruire le visage et lui redonner sa vie telle qu'elle la connaissait avant. Il en était tellement fier qu'il le mentionnait à absolument tout le monde qui avait pu la... la réparer, reconstruire, disons, euh, encore plus belle qu'elle l'était avant l'accident. Donc, tout fier, à la suite de, de son réveil, il s'en va voir sa patiente et il lui présente le miroir, euh, un petit peu comme qu'on voit dans les films, après, on enlève le bandage. Euh, et la jeune fille se met à enlever le bandage, se met à pleurer, mais ce n'était pas des, euh, des larmes de joie, mais de désolation et de mécontentement. Elle répétait « Je suis laide », mais lui, de son côté, il disait « Tu n'es pas laide, regarde comment tu es belle, regarde, voir, c'est croire ». Et elle jeta le miroir, puis elle s'enfuit en courant. Et c'est là que le docteur Mars se comprit que voir, ce n'est pas croire, mais c'est l'inverse. La jeune fille, elle se voyait encore défigurée et se trouvait l'aide, malgré que le miroir ne reflétait pas la réalité. Dans, un, dans le fond, c'est comme, c'est un gros wow. Les gens, les patients, bref, tout le monde, vous inclusivement, vous voyez ce que vous croyez. C'est là. Où est-ce qu'il y a une erreur de perception importante. Votre perception, c'est ça, ça qui vous dirige, vous mène, c'est ça qui vous permet de réussir ou de ne pas réussir. La perception que vous avez de vos aptitudes et de vos habiletés, c'est principalement ce qui vous empêche d'atteindre à quoi vous aspirez. Mettez-vous en perspective, pensez à ceci. Qu'est-ce que vous vous dites dans votre conversation intérieure? Lorsque vous venez de trouver un produit ou encore lorsque vous êtes devant votre ordinateur et que vous devez la passer, la commande au fournisseur, vous êtes en conversation avec eux, quelle est l'image, en fond, votre confiance et votre visualisation, visualisation par rapport à votre produit que vous avez? Êtes-vous confiant ou ça vous prend quelques minutes de dire, je ne sais pas, puis vous voulez tout revoir? Vous devez croire à ce que vous pouvez faire. Et croyez que vous pouvez apprendre et appliquer absolument toutes les méthodes qui sont enseignées sur cette chaîne. Croire à votre succès aussi est primordial, à votre réussite afin de voir, visualiser votre réussite. Je parle très, très, très souvent parce que je pense que je crois dur comme faire visualisation, perception, c'est deux choses qui sont étroitement reliées. Sur ce, bien, bonne réflexion et à la prochaine. Ciao tout le monde!